Bienvenue à tous pour ce dernier sujet de la matinée. Vincent est ancien professeur de mathématiques. Il bosse aujourd'hui dans le monde PHP. Mais il a conservé son goût pour la transmission de savoir et la pédagogie. Euh, il a publié son premier livre qui est là, euh, Solide, tiens-toi bien. Aujourd'hui, il va nous raconter une histoire euh, dont les personnages centraux sont les design patterns qu'on utilise un peu tous au quotidien. Et ensuite, après cette histoire, il nous livrera quelques-uns de ses conseils pour mener à bien tous nos projets personnels. Donc, Je vous prie d'accueillir Vincent Laurier. Alors, bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être ici. Euh, la star du jour, c'est ce livre. Vous euh, voyez que c'est un livre qui prend une forme particulière, mais c'est bien un livre pour les développeurs. Et pourtant, ça ne ressemble pas à un livre informatique. Voilà pourquoi ma, ma conférence s'intitule « Les design patterns racontés aux enfants ». Avant que j'aille plus loin, je vais simplement me présenter rapidement. Donc, Je m'appelle Laurier Vincent, comme ça a été dit, je fais du PHP au quotidien, principalement du Symfony. Euh, et puis je suis chez Equino depuis 2017. Donc Marine en a fait la publicité, et moi aussi. Voilà, euh, à savoir si je devais ajouter un, une chose à ce qu'elle a dit, on recrute pas que des devs PHP, on recrute aussi des consultants techniques, des devs Java, des devs Ango, des devs Blockchain, enfin, n'hésitez pas. Alors, le sommaire c'est quoi Ça va être rapidement vous introduire quel est le but et le concept du livre, pour que vous soyez pas complètement perdus. Et puis ensuite, euh, le patron méthode modèle, ça va être mon exemple principal, c'est-à-dire ça correspond à un chapitre du livre. Bon, Sur les cinq, six dernières minutes, je ferai part de mes points clés, parce que c'était un projet quand même euh, d'une certaine envergure. Donc, qu'est-ce que j'en ai retenu moi, personnellement, pour réussir un projet personnel. Oups. Donc, but et concept. Eh bien, le but, il est très clair. C'est expliquer les design patterns du GoF. Le GoF, c'est quoi C'est le Gang of Four, c'est un groupe de quatre auteurs qui, en 1994, ont écrit un livre qui, à ce jour, reste un livre référence. Le, le livre ne traite pas, en fait, de... de tous les patrons de conception, mais seulement onze ils sont tous listés derrière, et les 11, c'est les 11 comportementaux uniquement. Euh, D'où le titre d'ailleurs, euh, sur Solide, tiens-toi bien, si vous réfléchissez un peu. <rire> Alors, 11 chapitres, parce que 11 patrons de conception, et à chaque fois une espèce de recette à la vulgarisation pour les chapitres. Je commence par faire quoi Je commence par donner simplement la définition du gang of four brut, comme ça, et c'est très théorique au début. Mais ensuite, on casse direct la complexité, et ce qui se passe, c'est que je me mets à raconter une histoire pour enfants. On se demande un peu pourquoi. Mais j'ai poussé même le défi jusqu'à me dire, je vais faire suivre ça de questions-réponses euh, pour enfants toujours. On pourrait soumettre ça à un enfant en bas âge et normalement, il devrait pouvoir proposer des réponses. Bon, ces deux parties-là, la beauté du concept, c'est qu'on pourrait les extraire et en faire un livre pour enfants, donc. Mais ça s'adresse aux développeurs, évidemment. Donc, ensuite, j'en arrive à expliquer l'analogie, pourquoi j'ai raconté tout ça, quand même. Il y a du code en PHP, pour un exemple d'implémentation, il y a des diagrammes UML, pour tous les design patterns du livre, et puis il y a les réponses vues à nouveau d'un point de vue du développeur. Éventuellement, on ouvre sur un point théorique particulier, pour en raconter plus. Eh bien, c'est parti, exemple, avec la méthode modèle. Euh, méthode modèle, c'est une traduction personnelle de template method en anglais, et normalement la traduction habituelle connue dans la littérature, c'est plutôt patron de méthode. Mais je me suis permis cette entorse, parce que ce pas joli de dire le patron, patron de méthode. Alors, l'intention du Goff, la définition, c'est définir le squelette d'un algorithme au sein d'une opération en déléguant les étapes aux sous-classes, en déléguant des étapes aux sous-classes, pardon. Et la méthode modèle laisse les sous-classes redéfinir certaines étapes d'un algorithme sans changer la structure de celui-ci. C'est la fin qui est importante, sans changer la structure de celui-ci. Bon, on a envie d'un exemple quand même. Alors, ça vient. J'ai retiré dans la bande dessinée, euh, les... bah forcément il y a du texte, il y a des dialogues hein, dans la vraie bande dessinée, mais là je vous la raconte, donc les textes ne sont pas présents. Retour en maternelle, je vous présente le cirque Gepetto, et donc Gepetto, c'est le maître de cirque, il a réuni les animaux aujourd'hui pour une répétition générale. Alors il demande à Solide, Solide c'est le petit éléphant, eh bien euh, bah, de faire sa prestation. Allez Solide en avant. Solide se précipite de déposer son tabouret au centre de la piste. Il se met à faire son acrobatie. Ah oh, bah là Gepetto n'est pas content. Bah oui parce que il a oublié de saluer le public. Donc ça déjà ça va pas. Bon allez, vas-y, c'est pas grave continue. Il continue, il fait sa roulade, et puis à la fin, par contre, il n'oublie pas de faire la révérence. Donc là, c'est parfait, j'ai est et content. Animal suivant, c'est l'otari. L'otarie, elle s'appelle Pearl, elle s'en va au centre de la piste, elle dépose son ballon, et puis elle, par contre, elle pense à saluer le public, donc elle fait un tour de piste, elle envoie des baisers, c'est parfait. Après, eh ben elle fait son acrobatie, et puis hop, elle s'en va, à l'infini ah, là j'ai péto, mais non, non, non, non, non Voyons, qu'est-ce qu'on a dit Ah, il faut que je reprenne pour tout le monde. Première étape, vous déposez votre matériel au centre de la piste. Deuxième étape, vous faites un tour de piste pour saluer le public. Troisième étape, bon ben là, allez, vous faites votre acrobatie, quoi. Vous remarquez un peu que lui, euh, il se foule pas trop. Et quatrième étape, vous faites une révérence dans les règles de l'art. Bon, allez, on reprend parce qu'il reste un animal. Le troisième, c'est Torp, le tigre. Alors, le tigre va au centre de la piste, il dépose ses cerceaux, première étape, c'est parfait. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait Il saute à travers les cerceaux, ça, c'est magnifique. Euh, pardon, deuxième étape, il salue le public, excusez-moi, j'ai été trop vite. Troisième étape, par contre, il fait son acrobatie, et quatrième étape, il fait une révérence. Waouh j'ai péto et aux anges, parce que c'est comme ça qu'il veut que ça se passe. Il fait, on va être au top le jour J avec ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, il dit, ah oui, le jour J, ça va être génial si tout le monde fait comme ça, mais éventuellement, bah, il y aura des petits plus, parce qu'il y aura euh, les projecteurs euh, quand vous entrerez sur la piste, et puis il y aura de la musique et des confettis quand vous sortirez. Bon. La dernière vignette, elle est importante, c'est la seule où j'ai mis du texte, il y a... Solide euh, qui crie sur le tabouret, je suis le maître du cirque. Bon, on verra pourquoi. Fin de l'histoire. Après ça, j'ai annoncé qu'il y avait des questions-réponses pour enfants, mais on va en ré y répondre d'un point de vue développeur. Première question, quel est le but de la séance d'aujourd'hui au cirque bah, c'est de faire une répétition pour les animaux, d'accord Bon. Donc qu'est-ce qui se passe en fait C'est que GPTo va représenter une classe abstraite qui va proposer une méthode modèle. Cette méthode modèle-là, je l'ai appelée se produire sur scène et qui va être le point d'entrée dans cette classe abstraite. D'accord C'est elle la méthode modèle qui donne son nom au patron. Deuxième question. Pourquoi GPTo est-il obligé de montrer l'exemple À votre avis Il y a deux des animaux qui se sont trompés, n'est-ce pas? Bon. Eh ben, ça, justement, on veut éviter ça. D'accord? On veut éviter ça, donc, en fait, le patron méthode modèle, il traduit une intention qui est de fixer un cadre aux opérations. D'accord? On veut que ça se passe comme ça et pas autrement. GPTO, il a dit, c'est comme ça. L étape 1, étape 2, etc. D'accord? Donc, au niveau implémentation, on va faire un choix. C'est un choix d'implémentation. De mettre en final, la méthode se produire sur scène qui est notre point d'entrée. D'accord? Ça traduit cette intention du patron de conception. Question 3. Quelle étape doivent suivre les animaux pour faire leur spectacle? Eh bien, il y a quatre étapes. Alors, je vous mets la bande dessinée à nouveau sous les yeux. Comme ça, vous vous rappelez les quatre étapes. Première étape, on dépose son matériel, deuxième étape, on salue, troisième étape, là, on fait son acrobatie, et la dernière, on fait une révérence. Ça va être le corps de notre méthode modèle. d'accord Donc, on sein de notre méthode modèle, on va trouver, là j'ai mis simplement quatre sous-méthodes, qui vont être des méthodes éventuellement protégées dans la classe, hein, que potentiellement, on verra, les, les classes filles pourront surcharger. Bon, mais ça, c'est le squelette de l'algorithme. Je reprends exprès le terme de la définition du Goff. Le squelette de l'algorithme au sein d'une opération. Alors, question 4. Gepetto a-t-il du matériel pour réaliser un numéro Ben non, il n'a pas de matériel. Et alors, pourquoi on pose cette question, en fait Je remets à nouveau la, la bande dessinée. Quelles sont les étapes, à votre avis, ben, qui n'ont pas vraiment de sens... Euh, direct à être implémenté par Gpto pardon faire des acrobaties effectivement ça n'a pas de sens pour lui et puis euh, déposer son matériel euh, ben il en a pas du matériel donc qu'est ce qui va se passer en fait ces deux étapes 1 et 3 eh ben on va les déclarer abstractes. on va forcer les classes filles, à donner une implémentation spécifique. D'accord Et ça rappelle déjà la partie donnée en définition du Goff en laissant les classes filles implémenter certaines étapes de l'algorithme. D'accord On va forcer certaines étapes de l'algorithme à être implémentées. Question 5. Quel animal réalise une prestation parfaite Le tigre. Top le tigre, il a tout fait bien. Ça veut dire quoi au final Ça veut dire... Eh bien, si je résume là, je passe direct au diagramme UML, mais ça veut dire que Torpe le tigre, ben, il hérite de la classe proposée par GPTO. D'accord Donc en fait, si je redonne exactement la définition du Goff, définir le squelette d'un algorithme au sein d'une opération, l'opération qu'elle est elle c'est se produire sur scène, le squelette de l'algorithme, c'est la pseudo-implémentation qu'on voit sur la droite. D'accord À ce moment-là, on a quatre étapes. Mais il y a les deux états abstraites qui sont en sous-brillance, qui vont nécessairement demander aux animaux ben, une implémentation, d'où le tigre qui dépose à la fois ses cerceaux et fait son acrobatie. Le, le patron méthode-modèle, c'est essentiellement ça. Ça repose sur l'héritage et finalement, c'est très simple. Alors, pourquoi l'histoire ne s'arrête pas là Le jour J, il y aura des petits plus par rapport aux répétitions. De quoi s'agit-il Est-ce que vous vous rappelez je vais vous montrer la bande dessinée. Il y avait des lumières quand les animaux vont entrer sur la piste, et puis il y avait de la musique et des confettis quand ils vont sortir. D'accord Donc en fait, ça c'est euh, ben, un épisode de la bande dessinée pour aborder une question un peu théorique, de se dire comment il va évoluer ce patron de conception. Si j'ai besoin d'ajouter des fonctionnalités, si j'ai besoin d'en mettre plus que les quatre étapes, Comment je peux prévoir cette évolution dans ce patron de conception eh Bien C'est assez simple, je vais proposer des méthodes en entrant sur piste et en sortant sur piste aux endroits qui m'intéressent. Et ces méthodes, donc là, je n'ai pas tout mis, mais en entrant sur piste, ça pourrait être une méthode protégée à nouveau de la classe, dont le corps n'aurait pas d'implémentation. D'accord Et alors, c'est quoi l'intérêt Si le corps n'a pas d'implémentation, eh les classes filles, elles, elles vont pouvoir ajouter de la logique à ces endroits-là. Les classes filles, elles vont pouvoir se brancher sur ces points d'entrée et de sortie ici, à deux endroits différents. Ça, c'est typiquement en fait le principe de ce qu'on appelle un hook. Donc là, on a l'exemple de deux hooks. Tout simplement, les hooks, c'est ça en de base. d'accord Dernière question. À ton avis, pourquoi Solide, crie-t-il, « Je suis le maître du cirque ?» Pourquoi j'ai ajouté ça Eh ben, c'est pour parler d'un concept théorique. Euh, donc là, j'ai rappelé la BD. C'est pour passer d'un concept théorique qui s'appelle l'inversion contrôle. Euh, classiquement, solide, si c'est le code de votre application, faut imaginer que le petit éléphant, c'est le code de votre application, euh, vous allez faire appel à des librairies en disant « Ah, moi je veux faire mon acrobatie, je prends telle librairie. Euh, je veux faire une révérence, je prends telle autre librairie, etc. » Et c'est vous qui avez le contrôle du flot d'exécution. C'est vous qui définissez comment ça se passe et dans quel ordre. Bon. À partir du moment où on devient une classe fille de la classe GPTO, GPTO, faut imaginer que lui, ce serait plutôt, ben, un framework que vous utilisez. Et ben, d'un seul coup, vous avez une solution clé en main. Parce que GPTO, il sait comment faire son spectacle. Donc vous héritez tout de suite de ce bénéfice. Bon. Mais par contre, il y a un inconvénient, c'est que c'est plus vous qui décidez quand ça se passe et comment ça se passe. Donc du coup, c'est pour ça qu'on parle d'inversion de contrôle. Qui a vraiment le contrôle maintenant Eh bien, c'est GPTO. D'accord Et c'est plus solide. Donc il a beau dire « je suis le maître du cirque », bon. Voilà, ça, je pense que ça vous donne une bonne idée de ce qu'était le livre, enfin de ce qu'est le livre, pardon. Euh, les 11 chapitres ressemblent à ça. Maintenant, je prends quand même... Euh, les cinq, six dernières minutes, pour vous parler de des, des points clés que j'ai retenus vraiment. Ça va être très syntaxique, hein, mais j'aimerais faire passer un message. Alors, je le vois comme ça, pour l'instant c'est assez vide. C'est en cinq points clés, et le premier, je l'ai résumé à explorer. Il y a une citation que j'aime bien du philosophe Alain, qui dit « Ce qu'on veut faire, c'est en faisant qu'on le découvre. Et je trouve ça tellement vrai, quoi. Ce qu'on veut faire, c'est en faisant qu'on le découvre. Mais dans tout projet, ça se passe comme ça, au final. Parce que on n'a pas forcément une idée euh, complètement figée du produit fini. Et puis, d'ailleurs, ce serait presque dramatique, parce qu'en fait, au cours du fil de l'évolution, il nous vient des idées, et c'est d'autant plus vrai pour un projet personnel, parce que le projet personnel, il n'est pas figé. Vous allez avoir des idées, vous allez vouloir faire mieux, éventuellement, ou modifier. Donc, euh, je pense qu'il faut se donner la possibilité d'explorer et de ne pas avoir peur de ça. Donc, surtout, lancez-vous. d'accord. Si je dois résumer, c'est ça. Deuxième point, s'entourer. Pour nous, c'était évident. Alors, je dis « nous » parce que forcément, je l'ai fait avec un ami illustrateur. Lui, il a illustré et puis moi, j'ai fait tout le reste. Donc, on était en collaboration et ça, ça nous a beaucoup aidé. Ça a été un vrai facteur de réussite pour le projet. Mais éventuellement, même si vous êtes tout seul dans votre projet personnel, s'entourer, ça peut être large, ça peut être aller demander des avis à quelqu'un d'autre, euh, à plusieurs étapes, et puis plus vous allez en parler, plus votre projet il va devenir crédible, il va prendre du sens, vous allez le professionnaliser. D'accord. Troisième point, planifier. Ça paraît évident dit comme ça, mais en fait, euh, projet personnel égale, oui, bah je fais ça sur mon temps libre. Bah oui, d'accord, justement, c'est parce que je le fais sur mon temps libre que pour le crédibiliser, il va falloir cadrer les choses encore plus qu'en entreprise. Quoi En entreprise, on le fait bien, ça, de planifier. Puis on est en équipe, et puis on a des réunions, et puis on a des deadlines clients. Bon. Donc planifier, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire se connaître soi-même pour savoir sa capacité de travail ben, quand on est chez soi, simplement, parce que les, les conditions sont différentes. Ça veut dire aussi savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire, être au clair sur qu'est-ce qu'on veut faire. Ça va parfois vous ramener sur le point 1 qui qui est exploré et qui vous dit « bah là, je suis pas au clair sur ce que je vais faire, donc il euh, va falloir que je redéfinisse pour replanifier, etc. » Donc je vais itérer là-dessus. bon Et puis enfin, planifier, c'est avoir une deadline euh, et de se trouver une deadline symbolique pour un projet perso. Moi, personnellement, bah, j'ai voulu que mon livre se termine avant que j'ai 40 ans. Et en fait, ça paraît tout bête de dire ça, mais à partir du moment où j'ai posé ça et qu'on s'est mis d'accord avec Olivier pour le finir, ben ça nous a mis, on a pris ça à cœur en fait. On s'est dit, c'est pas possible, on peut pas repousser, faut que ce soit fini à cette date. Et ben ça a vachement joué mine de rien. Quatrième point, produire. Alors ça paraît complètement évident, et pourtant il faut se le garder en tête parce que il y a un adage qui dit le mieux et l'ennemi du bien. Et euh, bah moi, ça s'applique pas mal à ma personnalité, en fait. Euh, je remets sans arrêt en question ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est suffisamment bien Est-ce que c'est suffisamment creusé Est-ce que j'aurais dû le faire comme ça, etc. Il y a un moment il faut avancer. Tenez-vous au planning. Vous avez fait un planning, c'est pas pour rien. Donc, tenez-vous au planning et produisez. Et le dernier élément, si je devais en garder presque qu'un seul ou celui qui m'a le plus poussé pour aller au bout, c'est se convaincre. J'entends je, quoi par se convaincre euh, C'est se convaincre de l'idée. Chaque fois que j'avais des doutes, en fait, je me suis rappelé pourquoi je faisais ça. Pourquoi je faisais ça et c'était quoi les atouts Et là, je me suis dit, ben, non, ce livre, il est atypique quand même. Euh, il a un, une véritable valeur ajoutée et j'ai envie de partager ça avec les autres. Et euh, l'atout principal du livre que je me rappelais à chaque fois, c'est de me dire, ben, franchement, il est mémotechnique. Et ça, j'ai trouvé ça nulle part euh, réellement. quoi. Donc, euh, j'ai poussé ce, ce point-là jusqu'au bout. Et puis, alors, pourquoi j'ai mis tout ça en cercle, au final Eh bien, parce que j'appelle ça le cercle de réalisation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là euh, À l'extérieur du cercle, c'est le monde des idées. Et puis, euh, vous avez une idée, éventuellement, de projet personnel que vous, qui vous tient à cœur. Euh, il va y avoir peut-être un événement qui va faire que vous passer par l'une des portes qui correspond aux cinq éléments. Alors, vous aurez peut-être vos éléments personnels, peut-être vous en aurez six, hein, des atouts pour continuer, mais euh, ça va vous permettre de réaliser à quel moment vous passez dans ce concept de dire « je suis passé de l'idée à une envie de réalisation ». Et le but du jeu, c'est de ne plus jamais en sortir. On va aller frapper à chacune des portes. S'il y a une porte qui est mal fermée, il faut aller frapper à une autre. Il ne faut pas s'évader et laisser le projet s'évaporer à nouveau dans le monde des idées, quoi. Donc c'est pour ça que c'est le cercle de réalisation, c'est garder cette inertie au final pour aboutir et arriver à la fin à un produit finalisé. Voilà, c'était l'essentiel du message que je voulais faire passer. Je termine par une toute dernière slide, parce que ce, ce projet, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'amour aussi donné dedans et, et d'investissement. Euh, on a travaillé jusqu'au bout, même que en, encore cette lettre d'endline aujourd'hui, pour vous proposer aussi une traduction en anglais. Le livre est disponible en e-book sur l'inpub et sur Amazon en livre broché, c'est-à-dire en livre physique, c'est celui-là. Et voilà, on a fini la traduction anglaise la semaine, la semaine qui vient de passer. C'était cette deadline qu'on s'était donnée et ça a joué aussi beaucoup. Voilà, merci à vous.